Bébé tout -tito. Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette vidéo, c'est comment changer le thème YouTube facile ou comment avoir le thème sombre sur YouTube. N'hésitez pas à liker ma vidéo, commenter puis abonner. On retourne après la pause. Bébé tout tito. Pour commencer, cliquez sur YouTube. Cliquez sur votre logo. Allez dans Paramètres. Cliquez sur Paramètres généraux. Cliquez sur Thème sombre pour activer le thème. Thème sombre. Ok, maintenant c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Like, commentez, abonnez et partagez.